Bonjour Géraldine, alors aujourd'hui nous sommes avec Géraldine qui sort du programme de l'Académie de la haute performance. J'espère que tu vas bien Géraldine. Oui, merci Nathalie, j'espère que tu vas bien aussi. Alors est-ce que tu pourras te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas euh, ben, Je m'appelle Géraldine, euh, j'ai 40 ans, euh, je suis une ancienne joueuse internationale de hockey sur gazon euh, et je suis devenue euh, entraîneur, en fait entraîneur de hockey aujourd'hui. Euh, bah voilà, je suis issu aussi d'une famille nombreuse, hein, j'ai six frères, six frères et sœurs et puis actuellement bah, je vis euh, en région euh, toulousaine. D'accord, bah écoute, super Géraldine. est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu es venue à l'Académie de la Haute Performance, quelles étaient tes motivations bah, hum... Au départ, c'était plutôt parce que j'avais un intérêt en fait pour la préparation mentale. Je m'intéressais à tout ça dans, dans mon travail, comme je suis entraîneur, euh, euh, voilà, sur la gestion des joueurs, quoi. Donc, euh, c'est pendant le Covid en fait. Euh, c'est là que j'ai découvert euh, bah, les vidéos de Pierre David, euh, euh, son livre, etc. Et puis, en fait, après, en écoutant euh, bah, les vidéos. Euh, euh, la dépolarisation, tout ça, je me suis dit, ah, quand même, euh, j'ai trouvé un intérêt personnel, en fait. Et euh, notamment pour, euh, voilà, arriver à, à prendre confiance. Euh. Et puis, il y a eu une proposition, en fait, d'une de, de, formation leadership au féminin. Et moi, dans, voilà, dans mon travail, je suis quand même confrontée beaucoup aux, aux hommes. Enfin, c'est un milieu très masculin, le sport et l'entraînement. Et donc, je me suis dit... Euh, « Allez, enfin, euh, fonce, euh, ça, ça va t'apporter quelque chose, c'est sûr. » Et donc tes objectifs, c'était euh... euh, ben, Mes objectifs, euh, c'était euh, d'arriver de, de, de, à m'imposer en fait, dans un monde euh, quand même très masculin, euh, d'arriver à prendre conscience à mon, à, euh, de mes compétences. À, en fait, à chaque fois que j'entraînais, à chaque fois que je me retrouvais confrontée à un homme ou à devoir travailler avec un homme, par exemple, et bah euh, je m'effaçais euh, j'arrivais mmh. pas à imposer mes idées euh, j'étais euh, plutôt à suivre euh, le et, et voilà et j'avais envie euh, de bah, de prendre ma place quoi de, de m'ancrer, de prendre ma place et de, de, de prendre confiance en moi et doser et donc comment était la Géraldine d'avant bah elle était comme ça elle était un peu introvertie euh, pas pas forcément timide, mais ouais, un peu introversie. Un peu je doutais un peu de mes compétences. Je me disais, ah, est-ce que je vais être capable de... Je me comparais aux autres. Je me disais, oh, lui, il est, il est incroyable. Moi, je ne peux pas faire ça. Je ne suis pas capable. J'étais aussi énervée par certains comportements, les gens qui étaient un peu agressifs. Justement, les, tous les gens qui, qui s'imposaient euh, avec... Euh, auto... Enfin, je les trouvais autoritaires. Je trouvé euh... Et en fait, euh, aujourd'hui, euh, bah, euh, non. Je, tu vois, aujourd'hui, je relativise et puis euh, j'ose davantage. Euh, je, je prends ma place. Avant, j'attendais en fait, que les gens m'intègrent dans leur groupe, qui me disent bah Oui, viens, euh, Géraldine, viens avec nous. Euh, tu fais partie euh, de, de, de, de, de la famille. Tu es, es comme nous, tu as les compétences. Euh, tu mérites de, de venir euh, dans notre groupe. Et j'attendais qu'on m'ouvre la porte et qu'on m'autorise à venir. Et, et, et, ça, et ça me frustrait, je me disais « mais pourquoi ?» Et en fait, aujourd'hui, euh, je n'attends pas qu'on m'ouvre la porte, quoi. Je l'ouvre moi-même et puis je rentre et, euh, et, euh, et j'interagis et, et, et je partage et, et je me nourris des autres, mais euh, je, je m'autorise aussi à, à partager mes compétences. Et en fait, tout le monde grandit, quoi. Mmh. Et euh, voilà, aujourd'hui, je, je suis plus ambitieuse aussi. Je ne me, me freine pas, je ne me dis pas « ouais, non, moi, je n'y arriverai pas, enfin c'est pas possible ». Euh, Aujourd'hui, je, je vois plus grand. Mmh. Enfin, moi, vrai, je, me ça. je me souviens quand on a eu au téléphone, tu, ça te pesait vraiment ce côté. Euh, tu avais l'impression qu'il y avait plein de gens autour de toi que tu percevais autoritaires, qui te, ça te pesait vraiment. Et alors, tu m'as dit, donc nous on a fait six séances ensemble, tu m'as dit rapidement, voilà, et là je voudrais que tu nous expliques un peu ce qui a changé pour toi, même si tu viens déjà de l'expliquer, mais tu m'as dit rapidement ben, j'ai des gens autour de moi qui trouvent que j'ai changé. Ouais. Alors, que, euh, comment allait maintenant la, la nouvelle euh, Géraldine Qu'est-ce qui a vraiment changé pour toi ben, Avant, euh, j'avais du mal à, à faire des choix. Euh, j'avais... Euh, quand, quand on me demandait quelque chose, je disais oh, ben, « c'est comme oui. tu veux, euh, oh, ça ne me dérange pas. » Aujourd'hui, euh, non, en fait, quand, tu, quand on me pose une question, j'y réponds. Euh, euh, je, suis, je reste à l'écoute des, des autres, mais... Sans oublier d'être à l'écoute de moi, mes envies et de, de mes besoins. Et euh, voilà, je, je, je, je suis moins dans, dans l'observation. En plus, je suis quelqu'un qui, qui, qui aime transmettre, qui aime partager. Mais euh, et, et, et donc, c'est quelque chose qui se fait naturellement chez moi. Mais aujourd'hui, euh, pas une transmission euh, unique et je vais pas te transmettre euh, à, à tout va parce qu'il faut donner donner pour euh, justement être reconnu comme euh, quelqu'un de bon de gentil je vais euh, je vais te transmettre euh, euh, tout en ouais tout en étant à, à, à l'écoute de ce que moi euh, j'ai besoin quoi et euh, et, et c'est là ouais où j'ai où les, les gens autour de moi trouvent que j'ai changé parce que euh, j'ose davantage je suis plus présente en fait je, suis, je rayonne davantage je suis avant j'étais c'est pas que j'étais transparente mais j'essayais de pas trop prendre de place j'étais beaucoup dans mm. l'observation et, et là aujourd'hui euh, voilà je suis je suis là et et je suis là avec le avec le avec le sourire avec l'envie de, de, de bien faire ensemble et ça ça ça change tout ça, oui. ça change tout et, et du coup en tant qu'entraîneur tu, tu arrives plus à t'imposer aussi Oui, à... ouais ça ouais. a complètement changé euh, mes relations avec les autres. En fait, avant, je n'osais pas prendre la parole ou donner mon avis parce que mmh. j'avais peur de soit de dire une bêtise ou même des fois, certaines personnes évoquaient un sujet que j'avais pas l'impression de maîtriser et du coup, je faisais semblant de, de comprendre de quoi ça parlait pour ne pas avoir l'air bête. Quoi. Et en fait, j'avais peur du, de leur jugement et de ne pas être intégrée à leur groupe. Et d'être leurs... autoritaires autoritaire aussi Ouais, peut-être, ouais. c'est vrai. Et en fait, aujourd'hui, euh, j'ai complètement euh, modifié ça. Je, je rentre dans la discussion, je donne mon avis, je participe. Et je m'aperçois en fait que des fois, on n'est pas toujours d'accord avec moi. Et parfois, on est d'accord avec moi, mais ce n'est pas grave. C'est ça qui fait la richesse de la discussion. Et en fait, le, euh, euh, comment, le comportement des autres, lui, il n'a pas changé. C'est juste le mien qui a changé. Et je me suis aperçue qu'en fait, en changeant le mien, euh, bah, ça, se ça se passait bien, en fait. Mm. Et, et, et ça se passait même mieux, puisque moi, je le, je le, je le vis mieux. Je le vis mieux. Et aujourd'hui, euh, j'ai osé aussi dire, euh, bah en fait, euh, non, euh, tu parles de quoi Et des fois, c'est juste des termes, on n'emploie pas les mêmes termes, on mm. sait de quoi on parle. On... Et voilà, euh, et, ouais, aujourd'hui, euh, avant, j'avais peur. J'avais peur de croiser ces personnes-là dans mon travail. C'était de l'appréhension. Je me disais, oh là là, est-ce que je vais être à la hauteur mm. Et en fait, aujourd'hui, je ne me pose plus cette question parce que ce parce n'est que pas, pas une question d'être à la hauteur ou pas. Moi, je vais avoir mes compétences, je vais avoir mes idées. Les autres vont avoir aussi leurs compétences et leurs idées et on va, va s'enrichir mutuellement. Et euh, ce n'est pas grave s'il y a des choses que je ne sais pas parce que les autres sont dans la même situation, en fait. Oui, vraiment libéré de... partager ouais. et l'enrichissement, voilà, le partage quoi. <rire> Moi, je me souviens, euh... Enfin, je sais pas si tu veux en parler, des... l'effet waouh de chaque séance. Ah ouais. <rire> bah ouais. Moi, j'ai. Enfin, en tout cas, avec toi, Nathalie, je te remercie pour ça parce que tu Enfin, moi, je... tu as été une coach incroyable, quoi. Tu as... as réussi, euh... tu as été euh... d'une patience euh, incroyable et puis euh, très à l'écoute. Et, euh... et euh, je sais pas, tu es quelque chose qui fait qu'on On a envie de se confier. Et. Euh... On... t'as ce côté apaisant enfin moi ouais, ça a été euh, vraiment je suis un peu émue euh, de le dire parce que en plus c'est la dernière <rire> mais euh... enfin, c'était fort à chaque fois c'était fort et, euh, et je pense que c'est bien sûr que c'est le... le travail euh, profond que j'ai fait mais parce que toi tu as réussi aussi avec tes mots avec ton approche à tirer euh, le... Le... le meilleur quoi. Et... et lors des dépolarisations en fait euh... Il y a tout un cheminement et puis c'est ça qui est parfois difficile parce qu'on creuse, on creuse, on creuse. Et à un moment donné, euh, on ouvre un peu la boîte de plateforme quoi. Et, euh, et là, il y a, y a un déclic. Mais chez moi, le déclic a toujours été euh, d'un bénéfice incroyable, quoi. On, on prend conscience de quelque chose. Et on sent qu'à ce moment là, on est en train de guérir pas, pas forcément d'une blessure mais on est en train de on, on est en train d'appuyer sur, euh, sur sur quelque chose qu'on avait un point qu'on avait au fond de soi et qui euh, et, et qui nous limitait oui tu résous un et en fait c'est tu... un peu le, le bouchon de champagne quoi qui qui qui, qui part et qui et qui libère le potentiel en fait c'est mm -hmm. ça je crois que c'est ça l'académie de la, la haute performance c'est libérer ce potentiel qu'on a, qu a au fond de soi, en, en apprenant des choses sur soi qui en est vraiment profondément, mais aussi en, en, en effaçant tout, tout, tout ce qui nous limitait, quoi, tout, tout ce qui nous freinait un petit peu. Et, et moi, lors des, à chaque dépolarisation, j'ai ressenti ce, ce déclic, Alors, oui. et pas, pas au même moment. Comme aujourd'hui, en fait, la dernière dépolarisation qu'on a faite, euh, ça s'est fait vraiment tout à la fin. Euh, mais euh, à, à chaque fois, moi, j'ai ressenti une, une bouffée d'émotions et une bouffée de, de reconnaissance incroyable pour toi, pour moi, mais pour euh, tout l'univers, en fait. Je me suis, je sais pas, je me suis sentie en connexion avec, euh, avec toutes les énergies qui avaient autour de moi. C'était franchement... Euh, c'était génial, génial. Mmh. Bon, en tout cas le, comme tu dis la, la dépôt ça permet vraiment de ch en changeant notre perception de ch changer ben, comme as, quand t'as plus la même perception tu changes ta réalité tu t'as plus l'impression d'avoir ce problème ce poids qui te pesait et du coup on libère totalement notre potentiel qu'est-ce que tu pourrais dire à, à ceux qui hésitent à faire euh, le programme leadership au féminin ou à suivre le programme identité gagnante Bah, hop, plus, faut plus hésiter, faut plus hésiter parce que ça marche. Et en plus, moi ce que je trouve ça, ce que je trouve fantastique, c'est que en fait c'est quelque chose qu'on va pouvoir réutiliser tout au long de notre vie. Mmh. Moi j'y suis rentrée pour euh, plutôt avec un côté euh, professionnel, comment je peux améliorer euh, ma façon de travailler, ma façon d'entraîner. Et en fait aujourd'hui euh, c'est bien plus que ça. Ce que j'ai appris dans cette formation c'est bien plus que ça. J'ai appris sur moi, j'ai appris comment, euh, voilà, euh, comment débloquer un frein pour, pour pouvoir continuer de grandir et évoluer. Euh, j'ai voilà, creusé, j'ai été chercher au fond de moi des, des, des choses peut-être que dont je n'avais pas conscience ou que je ne voulais pas voir et aujourd'hui je suis contente de les avoir vues. Euh, je ne veux, veux plus les cacher, quoi. je ne veux plus fermer les tiroirs, je veux tous les ouvrir pour libérer complètement mon, mon, pot mon potentiel et ma vraie nature. Ça, on se sent plus léger, on se sent on, on, on se sent plus on a envie d'avancer quoi on a envie de foncer on a envie de de, de, de, de tester les choses on, ouais, on, on est maître de, de, de son existence et on, on, on a envie en fait on lâche le, on lâche les, le frein à main quoi. Mm -hmm. on a desserré le frein à main à fond et puis on entre enfin moi j'ai l'impression d'entrer aujourd'hui à 40 ans d'entrer pleinement dans ma vie, de me dire euh, ok en fait euh, euh, bah on me dit souvent mais là je, je me dis euh, ouais ma deuxième vie elle est en train de commencer là c'est génial bien. et donc ouais. euh, pff, faut, faut foncer quoi faut, faut ouais. y aller sans, sans hésiter ouais, et puis maintenant euh, après tu as les outils pour enfin euh, on a chacun des outils les outils concrets euh, vraiment euh, un cadre millimétré qu'on peut, qu peut suivre hein, à chaque fois outils concrets pour aller transformer euh, bah, toutes nos, nos peurs, nos, nos blocages et libérer notre potentiel en tout mmh. cas j'espère que ton témoignage donnera envie à d'autres personnes de, mmh. de passer à l'action pour libérer leur potentiel et s'inscrire au programme euh, leadership au féminin ou identité gagnante Mais en tout cas merci Géraldine pour ton témoignage et puis, euh, et, puis, euh, et puis je te souhaite une bonne journée, à très bientôt bah, merci et un grand merci à toi Nathalie ciao ciao